Ma! ça va ça été à l'école Ah, ma, c'était là. Et le soleil, alors, maman Viens te dit pas. Quoi <laughs> Mère, <laughs> Quoi? <laughs> Lille, Ma, elle dit que... Oh, je dors chez les hommes, je dors partout, je dors Ma, elle est désespérée. Elle lui a dit que non, je ne peux rien, elle peut tuer, elle elle courrier. Courrier. Mais, ma. Elle ne peut pas t'aider à tuer ma mère. Elle va lire sur le calendrier. Mais elle va l'envoyer chez toi. <rire> chez qui dit qu elle dit qu'elle vient directement chez toi parce qu'elle ne sait même pas. Elle sait que tu vas lui donner la bombe atomique. Elle peut me venir ici. Alors, elle va venir. Qu'elle essaie elle peut devenir elle est désespérée. Elle va voilà, le lait est où Regardez Le lait est le tout ce qui est Tu as trop marché mmh. Tu as la Tu Tu n'as tu pas le dans 10 Tu es sauvage pas Tu pas ma hein Tu manges Chauvage. Ah, pas me changer, je viens te raconter. T'as le moindre détail. Merci. Le c'est Tu es toujours sur ton téléphone. Pourquoi le bandit t'arrache pas le téléphone? Il n'y a pas. Il n'est pas trop machiné. Ça veut dire que le lait est pas Tu crois Choco, bonsoir. Ah, c'est toi que je veux voir. Me voir qu'il ne fasse pas. Ma maman Choco, depuis la dernière fois que je suis passé ici, je n'ai même pas où dormir. Tu n'as pas où dormir? Tu penses que tu as trouvé le, le, le, le, le, le lit chez moi bien c'est toi? Ma maman Choco, pardon. Hé, pardon, toi Je ne hey, t'ai pas demandé à ta genouette. Hein? Lève-toi, tu pars. Je sais d'où tu sors. Lève-toi, tu pars. Tu n'as plus venu m'insulter. Oh, tu n'as plus ambition ici. Je suis la de votre enfant, vous mais tu m'as fait. Vous m'avez comme vous voulez. C'était une erreur. Tu vas voir comme ça, là. Non, non mais c'était une erreur. Le diable qui m'utilise. Le diable. Tu connais Dieu maintenant. Non, Pardon, maman. Si même si faut laver les assiettes, veux laver, le canapé, sol, pas. Je n'ai pas besoin de toi chez moi. Je veux laver, les... je veux nettoyer toi la maison. J'ai je... les enfants qui vont laver mes assiettes. J'ai les enfants qui me font cela. Lève-toi, tu pars. Tu ne peux pas. Je suis nulle part, ma nulle part ou J'ai dit que rentre là où tu sors, je ne te veux pas. Je t'ai demandé de retirer la périphérie. Tu vas, tu prends, tu cherches une chambre en carbone, tu restes là-bas. Pavant toujours. Mais Michel, t'as quand à te gêne de plus. Tu as venu les parties chez elle. Vous allez fumer les jambes, C'est toi ce qui fait. Ne têtes pas Au ciel. Ne têtes tout pas Tu vas me manger la peau de tes yeux. Lève-toi Bonsoir, so. mmh, bonsoir chérie, ça va Ça va et toi Ça va très bien. Et ta journée elle a été Elle a été, oh. sauf que mon doigt m'a fait un peu mal aujourd'hui. J'ai fait aïe, aïe. le pansement. J'ai fait le pensement. Aïe, aïe, aïe. Merci, hein. Bon, maintenant j'ai rencontré ton patron. Hein. Elle me dit que tu avances très vite. Ah bon? Mais oui. Ah bon. Et à moins, ne fait pas de compliments. Elle passe toute la journée à me gronder, à me crier dessus. Non, elle ne pas de compliments ah, parce qu'il faut que tu travailles davantage. Ah, hein. très Et très puis ça me donne une idée. hein. Il faut qu'on pense très vite à acheter déjà ton matériel. Ah bon, chérie, mon matériel. Ah <rire> tu sais j'ai hâte de te voir indépendante ouais, Waouh Ce que je fais ici, ne sais-tu pas que la PDG de faible c'est ma copine? Ta copine? <rire> Alors je te rappelle une seule chose. Comme tu as l'habitude de m'engueuler, sache que moi, mon pas. je te fais virer ici. Maman, sa vie a changé. Son niveau est maintenant élevé. fait oui. Tu sais, Est-ce Est que, que tu, tu connais, connais la, définition la définition du mot sœur Est-ce que me tu vois, connais la définition me me du mais mot sœur Non, Akamba. Mais tu peux te voir. Pour toi, la vie, c'est rien que mon nom. J'ai eu des, des, des, des problèmes. Donc, toi, la Je vie, c'est rien J'ai eu des problèmes. Je suis venue vers toi. J'ai eu des problèmes. de cela, Michel? tu fais de cela? Tu ne fais pas de cela, Michel. Qu'est-ce que tu en vois, en vois Tu m'appelles à Tu m'as refoulé. Tu m'appelles Tu me vois en Tu m'appelles à Kambar. Je ne connais personne. Tu je je m'appelles plus. Tu seul je au monde. seul mais je voulait te parler je de Maman Choco. Moi, je ne qui quand le te parler de Maman Choco. c'est qui quand moi le problème J'ai rencontré Maman Choco. Michel, Michel. La vie de Maman Choco pas. rencontré Choco. Michel, Michel. La vie de Maman Choco nous J'ai dit que j'ai rencontré Maman Choco en j'ai dit que j'ai rencontré Maman C'est comme si elle, sa vie Merde. a changé jusqu'à C'est comme eh si elle, sa vie a changé jusqu'à C'est comme si sa vie peu changé un François, elle est devenue belle Elle l'a rajeunie, Maman Elle est souvent des matelots comme ça Hé, hey! notre veuve, elle devient que autre chose Maman, où elle a trouvé quel réseau, ma petite soeur Son réseau m'intéresse en quoi, Michel Michel, je te, je te rappelle que je suis même père, même mère que toi, Maman Chocolat, si elle veut, elle monte. Si elle veut, elle des Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis venue vers toi. Je t'ai dit que je n'avais pas où dormir. Tu m'as refoulé, tu m'as repoussé. Je suis partie mal. J'ai cette dernière de Maman Chocolat. Elle m'a fait la même chose. Aujourd'hui, si tu me vois, ou tu me demandes, tu me poses des questions. Tu me questionnes, Michel. Tu ça, si mama, je vais me parler de sa vie. Elle m'intéresse. Si Maman Chocolat veut, elle n'a qu'à avec le pape. Je m'en fous. On va laisser Maman Choco comme ça. On va, moi je suis avec toi. Je suis seule, Je, que je, je suis seule dans mon coin. Tu veux me parler de Maman Choco qui porte les matelots. Je suis en, oh. en problème de matelot. tu veux le matelot, achète-toi un matelot, tu portes. Maman Choco n'a jamais été ma belle sœur Tu as compris, non Si, si j'ai refusé ça depuis fort longtemps, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. J'ai eu des problèmes. Je n'avais pas où mettre sur ma tête. Je suis venue te voir, tu m'as chassée. Je suis partie chez Maman Choco, elle est mal, je ne sait même pas. Ça avec le micro qu'elle m'a chassé. Tu vois, me viens que tu me parles d'elle. Maman, je ne peux monter. Maman, je ne peux pas Si elle veut, elle marche sans caleçon. Si elle veut, elle somme avec elle, le pape. Moi, Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de famille, je suis seule au monde. Non. Faites vos choses là-bas, ne me mettez plus au courant. De ce, bonne journée. Akama, on va aller de faire que ce qu'elle veut. On va tout ce qu'elle veut.